Comme tu te la pètes frère ça y est t'as loué, ton... loué ton bateau là je sais pas combien euh, pour l'heure euh, Tu flexes un peu trop mets toi en maillot non Fais péter les abdos Fais gaffe tu vas tomber par contre hein. Ouais non mais je comprends Je comprends parfaitement Bon moi je vais te laisser j'ai une erreaison à faire hein. Bonne journée à toi frérot tu parles beaucoup Allez ciao Aïe, aïe, il fait me prendre le poteau Salut à toutes et à tous, il est 16h J'espère que vous allez tous très bien De retour encore avec un Mercedes Actros Tiens, bah tiens, pour changer les amis J'espère que vous allez bien Nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2 Nouvelle vidéo sur Grand Utopia Avec, regardez, un paysage relativement magnifique Aujourd'hui, nous sommes dans un nouvel endroit Nous sommes à Bozel. Nous allons faire une livraison que nous n'avons encore jamais faite. Je veux dire un trajet que nous n'avons pas encore fait En prenant la départementale de ici Pour aller à New York Direction New York, messieurs, dames Oh là là, on va voir la statue de la nouille <rire> Allez c'est parti les amis en tout cas On va rentrer directement dans ce camion Hop Bam Let's go Ça fait plaisir Les gars comme d'habitude Je suis très très très content Comme d'habitude Commentaire pouce bleu, Ça me fait extrêmement plaisir On est parti Vous êtes des dingues Vous êtes des dingues Vous faites les records Vous êtes des foufous par ici Par où on sort je ne sais plus Aujourd'hui on transporte euh, du câblage électrique 15 tonnes de câblage électrique Donc attention tout de même euh, Il fait beau et fort heureusement Donc il ne va pas euh, y avoir de la pluie hein, Parce que s'il pleut plus le câblage électrique Moi j'ai un petit peu peur Bon évidemment euh, ceux qui se sont occupés de ma remorque Ils ont fait ça tout bien vous inquiétez pas Mais quand même moi ça me fait un petit peu peur Alors hop j'ai découvert quelque chose d'assez stylé Je ne savais pas le mode photo Je peux appuyer sur une touche pour Directement avoir le mode photo et en plus de ça Si je fais ça j'ai un nouveau menu je découvre ça 30 ans après. Voilà, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et il y a plein de trucs nouveaux. Alors, ça, on connaît. Réglage des feux. Incroyable. Rampe de calandre. Tout ça. Tu peux tout configurer. C'est trop stylé. Et normalement, si je rappuie dessus, eh ben, je reroule de nouveau. Non, c'est quand même fou. Hein. Même plus besoin de faire échappe, euh, ni rien. Alors que c'est ce que je faisais à chaque fois. Donc, vraiment, super sympa. On a un palmier devant nous. Oh là là. Et cet endroit, cet endroit, il est vraiment stylé pour le coup. Cet endroit, il est vraiment stylé. Allez, on y va. On s'insère. On s'insère direction New York Bien sûr J'espère les amis que vous allez bien Que vous kiffez euh, ce début de vidéo, je suis content du coup si tout est fluide de nouveau, comme vous l'avez dit en commentaire. Merci beaucoup d'ailleurs pour tous vos commentaires en même temps de regarder ce beau paysage. Voilà ceux qui ont souligné le fait qu'il y a du montage, évidemment. Les gars, je fais tout pour me donner un maximum pour vous faire kiffer, les gars. Je tryhard en fait entre les streams le soir, entre euh, monter les best-of le matin, entre tournage vidéo, plus le montage de ces vidéos là, plus mon travail à côté parce que je travaille à côté. Vous vous doutez bien, hein, c'est pas avec euh, 5 euros que je vais aller bien loin. Donc les gars, vraiment, euh, je tryhard de ouf et je je suis très content comme ça. J'espère tenir très longtemps comme ça. Et euh, mais tant que vous me soutenez à fond derrière, franchement, moi, je suis chaud de night. Je suis à fond. Je suis trop heureux. Donc voilà, pareil. Hein. Merci pour euh, bah, justement pour le commentaire. Je sais plus c'était de qui, mais, mais bref, merci à vous. Euh, par rapport au fait que voilà, je fais une vidéo par jour en ce moment. Ben vraiment, je tryhard. je tryhard try la vie comme on dit. Et on va prendre euh, sur sur la gauche pour rejoindre la départementale. Donc, hop là, avec un monument aux morts juste ici. C'est très euh, très sympa. Hop je marque le stop de manière approximative hein, Parce que bon euh, on n'a pas que ça à faire Si vous voulez mon avis Qu'avons nous là Ah oui j'ai eu le réflexe de tourner la tête comme si j'avais le Le suivi de la tête alors que non je l'ai désactivé euh, Vraiment je l'ai redésactivé je me suis dit bon ça me saoule Bref Eh hey, attendez Je sais pas lire J'ai pas réussi à lire <rire> J'ai pas réussi à lire à qui appartenait cette route iconique mais en tout cas en tout cas on icône on icône on icône on y va est-ce que vous pensez qu'on peut atteindre les 250 pouces bleus sur cette vidéo les amis est-ce que parce que franchement le premier épisode vous avez encore tout éclaté là ça, ça, ça continue c'est incroyable merci beaucoup et les gars 250 pouces bleus sur cette vidéo est-ce que c'est jouable franchement moi j'y crois moi je crois en vous les gars donc euh, on, va, on va tout faire pour... Vous kiffez aussi ça le petit personnage qui vient d'apparaître, tac, il vous dit des petits trucs. Tu vois, il vous dit par exemple, euh, je sais pas moi, d'aller me retrouver sur Twitch par exemple. Voilà, tu vois, il écoute ce que je dis, il fait ce que... C'est fou C'est fou ce qu'on fait aujourd'hui avec la technologie, mec C'est fou ce qu'on fait Toujours la petite binous à la main, bien sûr, à consommer avec modération. Un verre par jour et pas tous les jours, bien évidemment. Donc euh, donc voilà, regardez-moi cette belle, cette belle route... Alors, juste quand même, vous m'avez dit du coup que c'est fluide, donc c'est vraiment cool, je suis trop content. Par contre, j'ai quand même remarqué que la qualité vidéo, ça n'a quand même rien à voir avec mon expérience à moi, donc c'est un petit peu dommage. Comme dit, j'essaye toujours de pousser un peu les réglages, de, de retoucher à chaque vidéo, mais c'est vrai que la qualité... N'est pas non plus la même que celle que je vis hein, Moi je suis en full 2K euh, Vraiment 0 pixels C'est vrai que sur la vidéo plus le traitement du Youtube derrière Ça change quand même pas mal la donne Et malheureusement euh, j'y peux pas grand chose C'est bien dommage mais voilà j'essaie toujours un petit peu de, de retoucher tout ça euh, Bonjour les moutons Bonjour les moutons hey, Demain euh, oui, je fais une transition entre moutons Et, euh, et coupe du monde Franchement il y avait aucun lien Sachez le hein, D'accord mais demain 16h France Tunisie, si je dis pas de bêtises Demain 16h, c'est à dire que demain à 16h, normalement il y a une vidéo qui sort Sauf qu'il y a le match Alors on fait comment Je ne sais pas Est-ce que je dois sortir une vidéo ou pas Sachant que c'est le mercredi, le mercredi c'est sacré hein Mercredi 16h, c'est toujours là que je sortais mes vidéos avant Même si aujourd'hui je fais tous les jours Vous m'avez compris, est-ce que je sors une vidéo demain 16h ou pas Telle hein est la question Telle est la question, bon Vous me direz en commentaire, je vais voir en fonction de ce que j'ai Sous la main, de ce que j'ai sous, sous la dent Bien sûr eh, merci à vous encore mais Je dis que des merci dans mes vidéos Eurotruck hein. Je suis désolé hein. C'est comme ça que ça se passe ici euh, je, je, je vous pépons <rire> Je vous pépons littéralement Mais vraiment merci parce que Depuis la dernière vidéo du coup Eurotruck Où j'ai parlé de mes lives Où je vous ai poussé euh, à aller voir mes autres contenus Il y en a qui l'ont fait Qui ne regrettent pas J'en suis tellement content Il y a des gens qui m'ont découvert euh, Qui ont découvert mes lives Twitch Du coup qui, qui m'ont rejoint sur, euh, sur le live Twitch Donc euh, d'avant-hier Incroyable Incroyable J'étais trop content Et vous aussi du coup Donc merci beaucoup infiniment Je vous l'ai dit Je vous ai dit que vous ne regretterez pas Et pareil Ceux qui kiffent les montages Mais regardez mes best-of Vraiment hein Vous osez pas cliquer Vous vous dites C'est pas du Euro Truck euh, Sur la miniature Il fait une grande tête Ah comme ça Non je ne cliquerai pas Si Clique Et après Tu vas voir Tu vas être obligé de cliquer Sur tous les autres best-of C'est obligé Mais vraiment hein Non vraiment euh, Merci à ceux qui, qui font euh, le pas Justement de franchir de, de ne pas que regarder Euro Truck Et au final après C'est que du bonheur hein. C'est que du bonheur par ici Joli Joli joli Donc là on arrive sur New York Donc je ne savais pas qu'à New York il y avait plein de tournesols comme ça Tu vois Pas besoin d'aller chercher dans d'autres pays euh... <rire> Allez oh Le camping-car sur la gauche bien sûr Ah Bah oui ici on dort avec une belle vue On a une belle vue sur les tournesols Hop Et on va euh, s'arrêter directement ici D'ailleurs j'ai réinstallé, enfin euh, MyGodness m'a réenvoyé gentiment puisque j'avais tout perdu, hein, vu que je vous rappelle que j'ai perdu quand même euh, pas mal de choses sur mon ordinateur pour ceux qui ont suivi euh, mes aventures, mais euh, euh, MyGodness m'a renvoyé à euh, Cocon Island et euh, MyGotopia, donc euh, bah, je vais vous montrer ça juste après hein, quand on va finir la livraison parce que sinon la vidéo va durer 7 minutes, ce sera un petit peu terrible, vous inquiétez pas, alors attendez juste niveau, euh, niveau manœuvre, qu'est-ce que tu nous proposes hein Qu'est-ce que c'est que cette histoire hein On va le rentrer dans le hangar là ah, oh, ok, stylé. Trop bien. Avec plaisir. Avec plaisir. Vous remarquerez que depuis le début, je fais toutes les manœuvres hein, quand même. Hein. J'en ai pas zappé une seule. J'en ai pas zappé une seule. Alors attendez. Ouais, trop bien. Ça, c'est réaliste. Ça, c'est RP, ça. Ça, j'aime. Ça me rappelle mon stage de routier il y a un an et demi. Hop là. Même pas besoin de mettre de Warning. Je suis là, les frérots. Hop, on n'a même pas besoin de se mettre droit, du coup, c'est ça ce qui est parfait. Je suis là, les gars! Ah, Michel! Voilà, bon, on a fait 6 km. Eh, franchement, ce qui nous sépare entre chez nous et New York, c'est pas beaucoup, hein, vous avez vu? Et on passe le niveau 2, bien sûr, néophyte, ça fait plaisir. Et on va se douver une aptitude. Euh, longue distance. Longue distance, on va rester sur longue distance. Euh, email. Transport exceptionnel C'est parti C'est dans la boîte Parfait On a accès au transport exceptionnel Je vais vous montrer donc euh, Voilà On a Cocaine Island ici Je crois que rien n'a changé là-bas Mais bon J'ai très très hâte quand même d'y retourner Parce que ça va être vraiment stylé En plus ça tombe bien Parce qu'on est pas bien loin euh, Faudra quand même qu'on retourne à Crowter Gersaim Bien évidemment La même compagnie par ici euh, Mygotopia qui est juste là Avec quand même De la nouveauté Je suis jamais allé J'ai jamais fait cette route là hein. On est allé jusqu'à Badwater à l'époque oh, J'ai trop trop hâte de découvrir les gars Je ne connais pas la tête de wham je suis jamais allé là Je ne savais même pas qu'il y avait ça qui était euh... Peut-être que Fox avait déjà fait une vidéo découverte à l'époque Parce qu'en vrai ça remonte Mais du coup moi j'ai jamais vu ça Je n'ai jamais vu oh, Incroyable Incroyable J'ai trop, trop Il y a trop de choses à faire sur, euh, sur Grand Utopia monsieur dame Et puis il faut pas oublier de passer chez euh, Fox à Chirac hein, Un jour C'est où Chirac Je me suis perdu euh, là Bonsoir Ah Chirac c'est là Voilà. faudra qu'on repasse euh, chez, euh, chez Fox une fois On va se faire une nouvelle mission rapide messieurs dames Le prix kilométrique qu'avons nous là Sainte-Marie-sur-Mer-Pontiac on l'a déjà fait Ah non on n'a pas, cette... pas fait ce trajet encore Donc moi je propose que ça nous fait de la thune On conduit en plus un Volvo 700 chevaux, des tracteurs Moi je suis chaud, hein, let's go hein. On prend direct, allez c'est parti les amis Sainte-Marie-sur-Mer-Pontiac Des tracteurs bien sûr à transporter Le petit, euh, le petit, euh, le petit Volvo qui fait plaisir Je crois qu'on n'a pas conduit de Volvo depuis le début de l'aventure Je crois, pour ce, pour ce quatrième épisode Jusque là on n'en a pas fait Jusque là on n'en a pas fait Allez let's go Il est beau le DAF Le GPS est intégré Au niveau de la remorque On est tout bon On a des petits gyrophares bien sûr à l'arrière Ah on n'arrive pas à le voir C'est pas grave Oh là là ça va être de la Ça va être un... Une nouvelle façon de conduire de nouveau C'est plutôt, euh, plutôt pas mal Je suis bien installé Plutôt ça va Allez On est parti monsieur dame On est parti monsieur dame Évidemment j'ai fait euh, Chauffer le moteur euh, Plus tôt hein, Mais vous ne le savez pas Hop le gyrophare est bien allumé. Parfait. Et on va quitter cet endroit, tout simplement. Voilà. Par où on passe On va regarder un petit peu l'itinéraire, quand même. On est donc à Sainte-Marie-sur-Mer. Très bien. On va monter tout ça et on va arriver sur Pontiac. Donc on n'a jamais pris cette route jusqu'ici. un petit point d'interrogation non Ah si, sur la route, il y a un point d'interrogation. Let's go. Parfait. Très bien. Superbe. Allez, ça fait plaisir. Cargo trace. J'ai même envie de dire qu'on va tracer, finalement. Oh là là là là. Oh oui. Je le prends en sens inverse c'est tout réfléchi, vous inquiétez pas. Hop, je monte un peu sur le trottoir. Hop, c'est du convoi exceptionnel, hein messieurs dames. C'est comme ça que ça se passe. Par contre, on vérifie qu'on va faire peur à personne. Ok. Heureusement, on est dans une zone industrielle ici, donc il n'y a... a pas de véhicule. Hop, voilà. Je pense que dans tous les cas, c'était vraiment le truc à faire pour le coup. Donc j'ai bien fait. Oh, et puis il a de la patate le Volvo. Oh là là là. Là, là il a de la patate, mon pote. Là, ça, ça fait plaisir là. Ça ça fait du bien à conduire Ah bah surtout vu qu'on transporte On en a besoin de la patate hein. Hop Quel plaisir messieurs dames Oh le petit toutou Le petit toutou il est trop mims. Oh là par contre on va galérer Là on va galérer mon pote Hop Eh, on peut tenter peut-être une petite miniature Maintenant que j'ai compris comment faire en, en, plein, en plein vol euh, On va tenter de faire des petits screenshots par-ci par-là hein. Et on est là pour ça messieurs dames Oh là là c'est beau oh, Ouais c'est pas ouf c'est pas ouf. Ah j'aurais pas dû faire échappe. C'est pas grave. Allez. On est parti. Je vais peut-être me mettre en séquentiel. Ouais. La cinquième. Parfait. Le mode séquentiel je pense qu'il n'y a rien de mieux dans ce genre de situation. Hein. On se permet la sixième. Large. Ouais, On peut repasser en, en automatique là. Allez, superbe. Oh là là, le bord de mer, c'est tellement cool. Personne derrière, je peux faire ça comme ça. Nickel, oh là là là. là. C'est de toute beauté, c'est de toute beauté ça, messieurs-dames. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oh là là là, là là. la mer à perte de vue. À deux doigts de refaire un screenshot quand même. Franchement, vous avez vu, c'est rapide à faire, c'est... C'est waouh La mer à perte de vue Oh non franchement euh, Franchement on va quand même faire un, un, un screen Ce sera peut-être pas la La minia mais, euh, mais bon Franchement Ah, J'ai encore du mal à gérer cette nouvelle euh, Cette nouvelle interface Bon on va faire ça comme ça c'est pas bien grave Allez On verra bien il y aura probablement d'autres miniatures qui seront faites Ne hein, vous inquiétez pas Oh la petite plage euh, route iconique de Xenix Eh oui Xenix Qu'est-ce qu'il vient de Xenix d'ailleurs Ah non j'ai confondu Xenix avec quelqu'un d'autre Je ne sais plus je ne sais pas Je ne sais plus qui je suis Bonsoir Oh Non mais là je peux peut-être en refaire une miniature Là on peut en faire une belle Je suis désolé les gars je vais vous euh... <rire> Je vais vous saouler la vérité mais je veux une belle miniature là Parce que franchement on fait des beaux trajets Voilà Je veux, je veux, je veux vraiment une belle miniature tu vois euh, Peut-être faut qu'on voie le convoi de tracteurs derrière quand même. Ah non, c'est pas. C'est pas fou ça. C'est pas fou, c'est pas fou. On trouvera bien le.. Il y a quelqu'un qui est en train de se noyer. On dirait vraiment qu'il y a quelqu'un qui se noie. <rire> bon, bah ma foi. C'est pas drôle. Hein. Vraiment, on ne rigole pas de ce genre de choses, mais j'avais envie euh, un petit peu de, de sourire là-dessus quand même. Petite vue cinématique. Waouh. La classe. J'adore. J'adore ce qui se passe, messieurs dames. Les petits virages. Et là, je veux venir en moto. Hein. Là, je veux venir en moto. Bon, c'est des petits virages, mais je veux dire, euh, c'est idyllique avec le bord de mer juste à côté, quoi. Hop là. Intérieur, extérieur, intérieur. En plus, c'est pas du tout les bonnes trajectoires. Hein. La vérité, c'est l'inverse. C'est extérieur, intérieur, extérieur. Euh, mais ça, c'est quand tu euh, roules en piste, bien sûr Sinon, c'est toujours extérieur, attention, très important Extérieur, extérieur, extérieur Alors Ah, on va approcher du euh, point d'interrogation Et là, il y a, a Jean-Pascal dans les commentaires qui va dire Non, non, c'est extérieur, intérieur, extérieur euh, Tu connais rien bah, Tu vas fermer euh, ta bouche <rire> Non, tu vas fermer ta bouche, ce sera bien mieux euh, Vous avez trouvé un nouveau point d'intérêt, let's go Let's go pour la cinématique R de Varon, ça va trop vite J'ai pas le temps de lire Interdit de tourner à droite ah, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, putain. Je vais me faire klaxonner par le camion derrière. Ah si, j'ai le droit. En passant par là, voilà. Qu'est-ce que je suis en train de faire Oh là là, c'est magnifique. Je ne vais pas regretter, je pense. Panneau solaire. Eh oui, panneau solaire au-dessus de la station. Euh, très bien. Très très bien, très intelligent. Allez, bah les gars, on va se faire la... Hop on va se faire la cinématique. Je sais plus. Pont de varod brois Est-ce que j'avais déjà vu ça ou pas Je crois même pas. Je crois que c'est. Je crois que c'est la première fois. Let's go. C'est beau. Le bus magique. net Les pompiers derrière. Le Volvo derrière, bien sûr. Globetrotter. varod brois 1956 incroyable les panneaux solaires ah bah oui bah, tout simplement puisque ce sont des bornes électriques bien sûr voilà les véhicules électriques incroyable pas persuadé que ce soit tous des véhicules électriques ce qu'on voit mais dans l'idée l'idée est là magnifique my goodness, le visionnaire my godness le visionnaire très bien Et bah c'est chouette franchement je regrette pas, euh, je regrette pas de m'être arrêté ici mais pour moi c'est la première fois hein. Je pense que c'est aussi une, une des nouvelles routes Et que euh, bah, vous savez que j'ai arrêté Eurotruc à un bon moment quand même Et donc ça tombe bien parce que c'est vraiment les nouveaux endroits que je découvre quoi. Ça, on a vraiment bien commencé l'aventure au bon endroit en fait je pense hein. C'est ça ce qui est cool quoi. C'est que dès le début je peux pas me lasser Parce que dès le début je découvre de nouvelles choses Alors on découvre ensemble Peut-être que vous connaissez déjà mais voilà on découvre ensemble Et puis après euh... <rire> Salut mon pote et puis après, euh, comme tu te la pètes frère, ça y est t'as loué ton. As loué ton bateau là je sais pas combien euh, pour l'heure. Euh, tu flexes un peu trop, mets-toi en maillot, non Fais péter les abdos Fais péter les abdos. Fais gaffe, tu vas tomber par contre. Hein. <rire> il est fou lui. Oh le chien Il laisse son chien sans surveillance derrière le bateau, mais il est fou lui. Oh. Eh y'en a ils sont fous quand même hein. Y'en a ils sont fous quand même. Hein. Allez. Je sais plus ce que je disais, je disais juste que je kiffe ma life. Et que... Euh... Ah oui, et puis que par la suite... Euh... Bah... Euh... On va reprendre les routes qu'on connaissait déjà. Euh... Et qu'on se souvient plus parce que ça fait un moment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Faut prendre dans quel sens ce rond-point Je comprends pas la logique. On est d'accord Faut le prendre à l'envers Ouais, c'est ça C'est un rond-point qui se prend à l'envers. Ah, c'est marrant. Ah, oh, moi, euh, ça me perturbe pas, hein, vraiment... Euh... Il m'en faut plus pour me perturber. Hein. Et voilà. On va pas marquer le stop hein. y a personne euh... Faut pas se foutre de ma gueule On va pas perdre tout euh, L'élan On a un radar ici Ça c'est cadeau C'est Bibi qui régale Merde <rire> C'est Bibi qui régale Et on va traverser Ce fameux pont du coup C'est cool En fait je me dis On l'a déjà passé Ça me fait penser à quelque part Mais, mais en même temps non C'est marrant je sais pas si vous en souvenez, dites-moi en commentaire, mais euh, je crois même pas. Hein. Ah, allez, fin de la zone 70. De toute façon, je l'ai même pas respecté parce que je suis un, un fifou. Voilà, on voit la Corse hein, juste en face, bien sûr. <rire> ouais, ouais, non, c'est quand même vachement chouette. Hein. C'est quand même vachement chouette. What? Mais attendez, il y a trop de choses que je que suis pas au courant. Des de sécurité quand même Sait-on jamais Avec l'appel d'air Mais attends on passe dans quoi là Qu'est-ce que c'est que cet endroit Moi je vais bien trop vite je suis désolé Qu'est-ce que c'est que cet endroit Mais c'est magnifique Mais attendez c'est absolument magnifique C'est absolument magnifique Attendez on y, on y retourne on, on y retourne de plus belle pour une pour un nouveau screenshot Ah oui non non mais là c'est beaucoup trop... Euh... C'est beaucoup trop stylé là, comment je pourrais faire une... Attends, on va faire genre euh, photo prix drone. un peu Vous voyez ce que je veux dire Comme ça. Tac, ah, bon, de toute façon on peut changer le l'heure, on, on va tricher un peu. Et puis par contre on va mettre des, euh, des nuages quand même pour que ça fasse peut-être plus joli. Oh. Oh Oh franchement, bon je suis un petit escroc quand même. Hein. Je, je, merde, je suis un bel escroc quand même. Hein. Mais dans l'idée, on incline. Hop Eh hey. Photographe professionnel. Bon, ce qui me fait chier, c'est que j'aurais aimé que ce soit le camion pris de l'avant. Mais bon, derrière, c'est moins sympa, quoi. Enfin, si, c'est sympa. Mais moi, ce que je veux, c'est devant. Regardez comme c'est trop stylé. C'est trop stylé, oh Non, vraiment, c'est vraiment sympa. Peut-être je peux faire encore un, une autre miniature comme ça. Peut-être euh, plus lumineuse sur le camion. Non, c'est pas possible. Le soleil, il veut pas. Ah oui ça fait un effet de contre-jour Oula Bon on va se contenter de, de ce qu'on a messieurs dames Mais euh, super chouette hein. Super chouette cet endroit Ah j'ai kiffé Et là on va partir à gauche Sinon à droite Ah ouais il y a plein de réseaux routiers encore par là bas Ah mais on est là On est là On est là même si my Godness veut pas, nous, on est là. Je suis déjà passé par là et je suis passé par là en réalité virtuelle, je crois. Non C'est possible ou c'est pas possible J'ai un souvenir. Mais je sais que je suis déjà passé par là, du coup. Mais j'ai jamais pris la route qu'on a pris, Mais j'ai déjà pris cette route qu'on prend. Et au rond-point, euh, l'autre euh, sortie. Ah, purée, c'est marrant. Allez, on pousse Waouh. Mais oui, je me disais bien que, je, que ça me disait quelque chose, cette maison... Euh... Sur le toit là C'est sur le, sur le rocher Il disait bien que je connaissais Adieu Alors on est mardi Au moment où la vidéo sort Donc je continue ma petite auto-promotion Ce soir ce sera pas du GTA V En live, ce sera du euh, Call of Duty avec mon ami Kevkevco Donc vous le savez, c'est des barres de rire Également, donc voilà comme ça euh, Vous le savez Hop. Donc vraiment soyez là je compte euh, mince, je compte sur vous bien sûr twitch.tv et on va euh, tout simplement kiffer ensemble wow volvic ne vous inquiétez pas je, je reste concentré je vais pas faire une sire Thomas vous savez regarder à droite à gauche tout en sachant qu'on va rentrer dans quelque chose euh, forcément hop Allez, je marque pas non plus. Hein. Franchement, les gars, faut arrêter de déconner. Elle les stops, des fois, c'est mal foutu. Hein. Je pense à vous, les, les chauffeurs de camion ça doit être terrible. Hein. Quand vous avez de la, de la grosse charge derrière, mais même, même pas forcément de la grosse charge. Je, déjà, un camtar, ça se la traîne. Sans déconner. Euh, vous devez marquer des stops dans des endroits où il n'y a pas forcément à marquer le stop pour le coup, quoi. Genre, oui, euh, s'il y a des voitures, mais là, il y a, il y a personne, quoi. Franchement, euh, gros big up à vous, les routiers. Hein. Encore une fois, euh, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un big up aux, aux vrais routiers, mais force à vous. Hop, Ok je peux couper un petit peu Non il s'avance quand même l'enfoiré Ok On passe au dessus du train Parce que le train c'est bien Allez Ça part eh vraiment je suis trop content sur Steam à chaque fois Je vois Margot donc big up Margot qui joue beaucoup à Eurotruck en ce moment Je suis trop content ça fait trop plaisir de, de, de l'avoir fait plaisir Et elle est tout le temps sur Euro Eurotruck C'est vraiment stylé comme dit je vous ai converti les gars Je vous ai converti à la secte Eurotruck c'est incroyable Ça y est on est arrivé à Pontiac Et non pas à Montfiac bien évidemment Oh regardez ah, vous... eh, L'avantage c'est que je suis déjà bien placé Non franchement c'est mignon Vous trouvez pas que c'est mignon sans déconner, vous trouvez pas ça mignon Moi je trouve ça mignon. Oh mince. Je voulais pas dérégler le, le climat. Bon bah c'est pas grave, on va devoir retricher. Mais arrête, je me trompe de bouton. Profondeur. Hmm. J'aime bien quand c'est profond. Euh... Hop. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, faut que j'arrête de faire échappe. Ce qui est bien, du coup, en faisant ça, c'est qu'il n'y a plus le, vous savez, le chargement quand tu veux faire un screen. Des fois, il y a un chargement et ça enlève tous les véhicules machin. Bah normalement, en faisant ça, euh, il y a plus de problème, quoi. Et donc, euh, c'est vraiment une cool. Hein. Allez, on est arrivé à Montfiac. Quel plaisir. Attends, c'est pas là qu'on tourne c'est après. Pareil, encore un stop. Oh putain enfin, là je marque le stop c'est pas un problème Enfin ça peut très vite devenir un problème En plus ils tournent tous à droite les bâtards Tout ça pour ça Ne pas se fier au clignot bien évidemment hein. Je suis déjà passé par là en réalité virtuelle ouais je m'en souviens stylé le feu est vert s'il vous plaît il faut que ça reste au vert il faut que ça reste au vert oh putain on va éviter de se péter des amendes quand même messieurs dames on n'est pas là pour ça ah oh là là quel bonheur les amis En tout cas j'espère vraiment que vous avez kiffé également cette vidéo Si c'est le cas vraiment n'oubliez pas le pouce bleu On essaye les 250 likes Vraiment je compte sur vous comme d'habitude Et puis vraiment vos commentaires Vos commentaires je le dis je le répète Mais les commentaires c'est important je, je vous lis Il y a des personnes derrière vos messages Voilà vous voyez ce que je veux dire C'est pas juste des chiffres Et donc c'est vraiment que du plaisir Hop et comme d'habitude vous connaissez ma transparence bien sûr Évidemment qu'il y a l'aspect algorithme Youtube Parce que ça met en avant quand vous mettez plein de commentaires Mais vous savez très bien que Si je vous demande ça c'est vraiment juste pour avoir le contact également humain En plus de ça Donc voilà pour être transparent avec vous Vous le savez je ne vais pas faire genre Allez On est arrivé chez les dinosaures Peut-être un petit peu trop fort Peut-être un petit peu trop fort Ça passe Vas-y, vas-y Ça passe euh. Allez Salut Michel Comment ça va Michel Hum... Euh, mm, mm, oh là On va faire comme tout à l'heure, hein. On va laisser passer Michel Ça va mon pote Tu me reconnais pas C'est moi C'est Mkolo Eh, hey Putain, il m'a pas reconnu le con Il m'a pas reconnu Bon, bah c'est pas grave. Je vais aller lui dire deux mots. Là, je vais prendre mon café. Euh... Hop. Ah, allez, ça c'est fait, monsieur dame. Ah oh, là là, que du bonheur. Quel kiff. Les amis, à très très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mcolo. Je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde.